Bonjour Monsieur Couloir. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter votre établissement Alors Nous sommes au lycée notre avenir le port donc un lycée de 870 élèves, répartis donc en deux euh, unités pédagogiques, un lycée général et technologique d'à peu près 430 élèves et un lycée euh, professionnel de euh, un peu plus de 430 élèves également. Quelle est votre fonction dans cet établissement je suis chef d'établissement, donc je coordonne les deux unités pédagogiques et je suis également professeur de PS. Depuis combien de temps exercez-vous ce métier Alors, ça fait 12 ans que je suis chef d'établissement. J'ai commencé ma carrière à Carhaix, puis je suis allé à Quintin et depuis trois ans, je suis à Morlaix. En quoi consiste votre rôle dans l'établissement Alors, c'est un rôle assez, euh, assez vaste. Disons que l'idée euh, est d'organiser les enseignements dans l'établissement, mais aussi d'organiser tous les services. Euh, adjacents, c'est-à-dire la, la comptabilité, euh, le ménage, euh, la restauration, la surveillance. Et puis un des rôles aussi importants, c'est d'essayer de maintenir euh, les bons équilibres hein, entre les personnes dans l'établissement. Pourquoi avez-vous choisi ce métier J'ai trouvé que c'était une suite logique euh, à mon métier d'enseignant. Euh, ce qui me plaisait, c'était à la fois le fait d'être en en relation avec des personnes de divers milieux, divers mondes, et puis divers euh, services euh, des établissements. Et puis le, le côté organisation m'a toujours plu. Et euh, à cet établissement, c'est aussi euh, ou organiser ou coordonner des organisations. Donc euh, voilà pourquoi je me suis lancé dans, cette, dans ce métier. Quelle formation avez-vous suivi Alors j'ai la particularité de ne pas avoir suivi de formation avant d'avoir été nommé. Donc j'ai fait une formation après, euh, pendant un an, donc euh, à Angers. Quelles sont les qualités requises pour ce métier Alors, les qualités requises, je crois qu'il faut d'abord, comme dans tous les métiers, aimer ce métier-là. Euh, C'est un métier où il faut, on est beaucoup, beaucoup dans le domaine des relations humaines. On est en contact avec beaucoup de personnes. Donc, euh, il faut être capable de... Il faut apprécier, en fait, hein, d'être en relation régulièrement avec le, les élèves, les professeurs, et puis les parents, bien entendu. Euh, il faut beaucoup de patience. Parce que, on n'arrive pas toujours à mettre les choses en place aussi vite qu'on le voudrait, on n'arrive pas toujours à résoudre les problèmes aussi vite qu'on le voudrait, et puis il faut aussi avoir un, un, un caractère optimiste pour que le soir, lorsqu'on rentre à la maison, on voit plutôt tout ce qui s'est bien passé, plutôt que tous les petits soucis qu'on a dû euh, régler dans la journée.